technologie. Voilà, voilà. Donc c'est effectivement, je vais vous présenter le projet Pacte qui, comme l'a dit Cécile, est un projet sur la filière pastorale en Occitanie, plus précisément sur les montagnes occitanes. Donc c'est un projet que je porte avec Jean-Michel Minoves, qui est professeur historien de l'économie, qui a rejoint Géode il y a déjà quelques années. Donc on voit une partie là, de, de l'équipe en mission l'année dernière au mois de juin, donc convivialité, beaucoup de travail quand même, hein. ça n'empêche pas. Ah, ça, marche pas. ça y est, alors le partenariat, donc il est euh, interdisciplinaire forcément, hein, comme dans tous les projets de toute façon, ce n'est pas très original, et occitan surtout, donc on a 10 laboratoires de recherche, je ne vais évidemment pas tous les citer, les logos sont là, euh, les deux MSH Sud, donc Montpellier et Toulouse, nous suivent aussi dans l'aventure. Donc c'est un projet qui recherche et société. Donc les acteurs du territoire sont très présents, hein, forcément, ils sont euh, intégrés dans les dans les décisions, dans les analyses euh, et dans, donc finalement dans le projet. Et nous sommes soutenus par des parcs, aussi le Parc national des Cévennes, le futur parc, le projet parc PNR Cominche-Barousse-Pyrénées, vous devez connaître aussi ce, ce projet de, de parc, euh, la communauté de communes Cosse-Égouelle-Cévennes, le MAB, euh, France, vous connaissez très bien <rire> votre connexion au master, Seine, et puis le, le gis SIM qui est le GIS-Montagne, voilà, qui est en en plein développement en ce moment. Donc vous avez j'ai vous souhaité, parce que c'est un projet de recherche, alors évidemment je suis là pour le représenter, Jean-Michel n'a pas pu venir, mais je souhaitais quand même que toute la liste des noms des collègues qui participent à ce projet soit soit marquée là, qu'on puisse les voir, même si on ne les voit pas physiquement, on voit au moins leur nom, parce que ça nourrit, vous allez le voir, toutes les entrées en fait que l'on amène à, cette, à ce projet. Alors les différents lots du projet, je vous les, pro, je vous les présente ici d'abord de manière très simple. On a évidemment le lot, c'est la gouvernance, c'est pas pour ça qu'on parle, c'est aussi le lot où on va organiser des séminaires participatifs, des conférences, euh, dans le but de restituer les données aux acteurs du territoire, mais aussi, ce sont eux qui, vont, de, qui sont en demande aussi, pour, euh, en termes de connaissances, de savoir ce qu'on a pu euh, acquérir sur leur territoire, pour faire des restitutions et faire des, des, des, voilà, de vraies euh, réunions de travail, je l'expliquerai plus tard. Le deuxième lot, on est plus là sur l'étude les de l'espace pastoral, de ses résiliences, sur la longue durée, évidemment euh, très loin, hein, six mille de l'histoire, hein, et aujourd'hui, on essaie d'identifier les trajectoires des socio-écosystèmes que sont les montagnes et ce partage de l'espace, alors on va interroger aussi l'ensauvagement, la biodiversité, sur la longue durée mais aussi actuelle, les pratiques de feu, dont l'éco-buage. Le lot 3, on est plus axé sur l'économie, euh, associée effectivement à la filière pastorale, où là on va parler essentiellement de développement territorial en émergence, et là on, on parlera du cas de la laine notamment. Et le dernier lot, là c'est un lot qui est beaucoup plus transversal, puisqu'on est dans l'accompagnement vers la transition agroécologique. Donc c'est un projet en fait de recherche qui est sur la transition agroécologique, mais en focalisant quand même sur le pastoralisme. Pour le moment, puisque c'est trois ans de projet, on vient juste de, de passer les, la première année. Donc il nous reste encore deux ans, beaucoup de travail, on a fait beaucoup de choses, mais le meilleur reste à venir. Alors, l'espace géographique, donc euh, j'en parlais un petit peu avec Cécile tout, euh, juste avant. On a effectivement, donc je vous ai dit, montagne occitane, vous hein, voyez tout, et puis alors on a un focus quand même sur euh, les Cévennes. Alors, pourquoi les Cévennes Parce que on, si on regarde la carte, on a une superposition des différentes limites, des appellations, des nominations. On a, alors il y a un parc national des Cévennes, zone Natura 2000, réserve de biosphère. Le cœur du parc est aussi nommé par le patrimoine mondial de l'UNESCO, paysage culturel à pastoral pastoraux Donc on a en fait une zone où la population est peut-être un petit peu plus en adéquation avec des projets ou du moins plus sensibilisée avec des projets de développement territoriaux. Ils ont cette culture, finalement, puisque patrimoine UNESCO, c'est depuis 2011, cette culture de l'intérêt peut-être pour le commun, hein, pour le patrimoine commun, la diffusion, la conservation. Voilà. Donc c'est quelque chose, cette multiplicité des limites nous intéresse aussi scientifiquement. Euh, c'est là aussi, alors, parce que moi j'avais un projet de recherche que je pilotais avec un collègue de Limoges, Philippe Allais, sur... Euh, euh, les, les paysages agro-pastoraux euh, du mont -Losère. Et donc dans ce secte-là, on a aussi tout un tas de données sur ces paysages à transmettre euh, aux, aux acteurs du territoire. Et puis c'est là aussi, j'en parlerai vers la fin, parce qu'on est vraiment dans la, la transversalité, le, le lieu où a été euh, adopté le premier pacte territorial, le pacte pastoral, qui a été mis, euh, enfin, piloté par Olivier Barrière, hein, qui est conduit aussi par mon cabane, Olivier de l'IRD Montpellier. Et donc dans ce secteur-là, on a quelque chose qui a été adopté, qui a été construit par les acteurs du territoire <coughs> et qui demande à être élargi aujourd'hui dans l'agroécologie. Et comme c'est quelque chose qui a fonctionné, on va aussi s'en servir en tentant peut-être de l'amener dans les Pyrénées. Alors pas forcément sur le cas du pastoralisme, ce sera peut-être sur la laine, ce sera peut-être sur les cobuages sur l'ensauvagement, je ne sais pas, une des caractéristiques. Mais c'est quelque chose qui était intéressant, j'en parlerai un petit peu plus après. L'Ariège, avec effectivement le PNR Pyrénées-Ariégeoise, là on a un secteur où, pareil, hein, mon équipe a beaucoup de données acquises aussi sur les paysages, mais pas uniquement, sur l'ensauvagement, sur, sur la filière laine aussi, avec les, les travaux de Jean-Michel Mignobès. Et on a aussi quelque chose qui est un peu stratégique, si on imagine un projet, parce que là, le projet PAC, il faut le voir comme quelque chose qui va déclencher qui s'intéresse à plusieurs maillons de la chaîne pastorale, mais qui est là pour déclencher, enclencher de nouvelles choses. Donc, si on va vers, on regarde un petit peu vers deux, trois ans, peut-être le dépôt d'un projet transfrontalier, notamment avec l'Espagne. Et là, on, a, on est dans le secteur hein, du parc pyrénéen des trois nations. Donc, il y a peut-être une idée aussi à aller voir de l'autre côté. J'ai travaillé aussi dans le parc Alte Pyrénées en postdoc, donc il y a longtemps. Mais voilà, donc reste, j'ai encore aussi des attaches. Et puis, on a une population aussi dans les Pyrénées qui, euh, qui participe, qui, on a beaucoup de contacts, qui, euh, qui a ce sens aussi du développement territorial, qui est une population curieuse, qui veut savoir. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui est intéressant pour des projets de société recherche. Et puis, enfin, le troisième, le troisième focus, c'est sur, euh, j'en parlais euh, il y a deux minutes, le projet, hein, c'est l'état de projet PNR Comanche-Barousse-Pyrénées qui nous accompagne aussi dans, dans l'aventure. Là, c'est pourquoi Parce que la création d'un parc, c'est une effervescence, ça émotionne, c'est le moment où beaucoup de choses se font, euh, se défont. Euh, beaucoup d'initiatives de la part de ce parc, les Philippe Terranc, et euh, Séverine Marco, qui le dirigent euh, vers des initiatives de résilience aussi de la filière. Donc, je pense que voilà, c'est intéressant pour nous aussi d'aller creuser dans ce secteur-là. Donc, voilà pour eux. Du moins, l'intérêt en très vite, on pourrait faire plus long, mais. <rire> Merci. Alors, le lot 2, maintenant, je, je, voilà, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, ce lot 2, il est plus axé sur la, la reconstitution des trajectoires d'évolution des sociaux-écosystèmes montagnards. Donc, on va avoir une analyse des, de la sédimentation des lacs. Donc, on voit ici le lac vert. Alors, il y a le lac Vert, il y a le lac de Saussat, aussi dans la vallée parallèle. Et donc, là, l'idée, c'est d'aller faire des sondages dans ces lacs-là. Vous voyez la séquence hop là, sédimentaire. C'est pas facile, euh, le pointeur, voilà, ici. Et donc, grâce à ces deux séquences sédimentaires que nous avons déjà prélevées l'année dernière, on va pouvoir, là, on a échantillonné, on a commencé à, à segmenter tout ça. On va pouvoir faire des analyses de sédiments, de la palynologie, des analyses de microfossiles qui vont nous donner une permet enfin, de reconstituer le couvert végétal en fonction de, euh, du temps, hein, en fonction des pratiques anthropiques, en fonction aussi des événements euh, climatiques passés. Et puis euh, l'exploration de, de, des sports de champignons ou d'algues qui sont là pour marquer la présence par long du troupeau, donc très important. Hein, sur, L'histoire du pastoralisme. Nice. Les particules carbonisées, ce sont les charbons de bois qu'on va retrouver dans ces sédiments, qui vont permettre de reconstituer aussi l'histoire des événements, l'histoire des feux. Qu on va porréler, Alors soit feu naturel, soit feu anthropique, mais on va les corréler, justement aux données polémiques. Et puis de l'ADN environnemental aussi sera analysé par Stéphane Jacob à la SET de 2010, nice. donc là plus axé sur l'identification des micro-organismes aquatiques. Et puis enfin les macro-restes végétaux, donc on voit ici une analyse très fine, très pointue, tous les 0,5 cm, quelque chose de très précis issu des lacs. On veut vraiment ici identifier, surtout sur les 200 dernières années, mais au-delà, on n'a pas on n'a pas de C14 encore, donc je ne peux pas vous dire la profondeur historique que l'on aura, mais c'est avoir quelque chose voilà, de reconstitution de ces trajectoires en, en ayant une échelle extrêmement fine et une résolution très précise. Alors, à cette sédimentation pardon, des lacs, on va s'intéresser aussi à euh, la, les sols. Alors, j'essaie avec le pointeur. Oui, Hop. non. <rire> J'ai l'impression de jouer à la, à la oui à la télé. Donc, euh, voilà, donc on, a, on a la, la vallée, effectivement, là, de, la vallée du Lys. Donc, on va faire des prélèvements de sol dans un transect hein, qui va aller jusqu'au lac vert. Voilà, à peu près. Donc ce sont des, ce qu'on appelle une analyse de pédonthropologie, c'est une de mes spécialités. Et là, on va aller analyser les charbons en bois qui sont présents dans ces sols, mais qui sont issus d'anciens incendies, anthropiques ou naturels, on verra, difficile à identifier. Et donc, on va pouvoir le corréler aussi à cette histoire des versants, l'histoire de la végétation, la dynamique du paysage et la construction de ces paysages par les sociétés du passé. Alors, je continue. Petit souci technique, voilà. <rire> Toujours dans le lot 2, là on est dans un pas de temps beaucoup plus proche, c'est-à-dire que là on va vraiment euh, étudier le suivi de la biodiversité face aux changements globaux. Donc le, le laboratoire, le LECA, euh, qui, que vous connaissez sûrement euh, avec le, le programme Horschamp, s'est joint à nous, donc un rejoint Impact pour cette, cette partie-là au moins de l'identification du fil de la biodiversité. C'est Jérôme Murienne et Gabriel Martin de DB, qui ont pris en charge ce travail. Alors, le transect que vous voyez, je ne l'ai pas pointé, on le voit, c'est la si avec ça. Euh, de, sur, la, sur la carte, sur l'image de droite, en bleu, vous voyez le tracé, hein, c'est le tracé de randonnée, et donc les petites épingles jaunes, c'est là où justement les parcelles hors champ ont été réalisées. Et c'est là aussi, c'est ce que j'ai demandé. Euh, c'est là où on fait aussi le transecte pédo-anthracologique. Voilà, on, on essaie d'allier finalement, puisqu'il y aura des fosses pédologiques, des profils pédologiques analysés pour hors chambre, autant que ça serve aussi à la pédo-anthracologie. Voilà. Donc là, des analyses ADN de sol, de la physico-chimie, c'est vraiment une autre échelle euh, d'analyse. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus récent. Ce sera là, du prospectif aussi, puisqu'ils ils reviendront dans deux ans faire les analyses, faire les prélèvements. Puis on verra après, mais normalement non, c'est des suivis, vous devez connaître euh, sur la longue durée. Diapo suivante. Ah, ça marche, est... <rire> Alors, toujours dans ce lot 2, on, est, euh, on a quelque chose, où on revient un petit peu plus sur l'actuel. Sur hein. On ne peut pas parler du pastoralisme sans la relation avec les grands prédateurs. Donc, l'idée ici, c'est de voir comment les sociétés pastorales eh bien, vont, vont être résilientes, hein, comment elles le sont aujourd'hui et qu'est-ce qui peut-être elles peuvent enclencher à l'avenir. Alors, il y a deux, deux points importants. Évidemment, un travail sur, sur le loup. Vous en avez entendu parler. Voilà, le loup fait plus qu'arriver il est déjà là. Je vous ai mis des cartes là, de, de l'OFB, notamment, assez récentes. Et le travail remarquable aussi d'Antoine Doré et Frédéric Nicolas, son collègue, qui ont fait une étude pour, pour la MSA, une couronne de la MSA, mais une étude socio-anthropologie sur les effets de la présence voilà. du loup sur la santé des éleveurs et des bergers. Et je trouvais vraiment que cette entrée, très intelligente pour le coup, bon, on n'est pas là, donc je peux vous <rire> dire, mais il le sait, je lui dis, qui avait, voilà, on s'intéressait vraiment finalement aux bergers et à son entourage. Il y a, il a cette, cette étude a fait émerger beaucoup de choses, dont deux points, je ne peux pas détailler plus que ça, et lui le fera mieux moi. mais l'étude montre bien que le berger seul n'est pas impacté, il y a aussi sa famille, son entourage, ses enfants, qui à l'école sont confrontés aussi à, à des remarques, c'est assez difficile. S'apercevoir aussi qu'un un éleveur peut être confronté, peut avoir des réactions, peut avoir une... Une, un problème, disons, euh, psychologique de souffrance, hein, être vraiment en souffrance face à la présence du loup, mais une présence effective ou une présence potentielle. Voilà. Et des fois, ceux qui ont subi des attaques de, de loup, enfin dont le troupeau a subi des attaques de loup, sont parfois moins impactés que ceux qui sont presque en attente. Voilà, qui ne savent pas et sont en attente de... voilà. Bon, Antoine le, le dirait bien mieux que moi, mais euh, ça fait émerger voilà, des choses qui peut-être, des éléments qui ne sont pas assez communiqués, il me semble, dans, dans le monde du pastoralisme. Et une autre, donc Antoine le fera il a, il a fait une enquête, hein, je crois qu'il a 500, 600 réponses au questionnaire à l'échelle de la France, qui a déjà, qu déjà reçu, donc il est en pleine, pleine analyse de ces données. Et l'année prochaine, je pense qu'il va lancer ça dans les Cévennes et les Pyrénées, mais je ne sais pas où encore le on verra. Et puis la, la deuxième entrée aussi, avec les grands prédateurs, c'est mon collègue Robert Vimal de Géode qui, qui s'en saisit. Donc lui qui a déjà travaillé sur la présence de l'ours dans les Pyrénées, il dirige une thèse en ce moment. Et là, donc en pyrénées il va s'intéresser... Euh, il va essayer de saisir les différents niveaux de contraintes sur la filière agricole, essentiellement la filière viande, au regard de la prédation ursine. C'est-à-dire que sa théorie, c'est est-ce que la présence de l'ours, finalement, ne cache pas d'autres contraintes de la filière agricole Parce que finalement, on peut peut-être, des fois on s'attache à quelque chose qui est là, qui est présent, qui est très difficile, mais on va écarter d'autres problèmes. Voilà, donc l'entrée aussi est très, très intéressante pour la filière et puis enfin donc euh, le dernier point de ce lot 2 qui est assez riche donc c'est le, le travail sur la gestion de l'environnement par le feu par les brûlages dirigés ces brûlages sont des outils de défrichement et hein, de valorisation des, des pâturages euh, ce sont des pratiques qui ont accompagné nos sociétés euh, agropastorales depuis le néolithique au moins en Europe hein. euh, donc moi j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus c'est un peu mon entrée on en va dire de, de recherche et là, on va questionner grâce à, à Solène Navarre qui est en thèse avec nous. Alors, nous, c'est Sylvie Hier, mais Jean-Paul Métellier, Jean-Paul Mételier qui a 40 ans de, de travaux sur les projets dirigés, donc il connaît bien le sujet. Et donc là, l'idée, euh, Pyrénées, Pyrénées centrales et Cévennes, parce qu'on a deux montagnes différentes, des enjeux différents au niveau du pastoralisme. Euh, donc, c'est bien d'interroger de deux côtés. On va essayer de voir dans un contexte qui est extrêmement tendu pour les brûlages dirigés, c'est-à-dire ce contexte qui est lié effectivement au dérèglement climatique. On a une augmentation de la fréquence et de l'intensité des feux à l'échelle du globe. On a des. Euh, on a facilement fait le lien avec la pollution atmosphérique. Parce que dès qu'il y a un feu, il y a des particules carbonées qui vont carboniser, qui vont, vont s'échapper dans l'atmosphère. Donc le lien est assez très vite fait. L'amalgame avec les, les méga-feux des méga feux au Brésil, qui ont un objectif complètement différent de ce que l'on peut faire en termes de brûlage dirigé ici, Et tout de suite la population fait un amalgame et se dit bon voilà, feu, destruction du milieu, alors qu'on est plutôt dans l'entretien, et voire même empêcher, finalement, en entretenant par le feu des micro-parcelles, on peut empêcher le développement de grandes incendies de forêt. Et puis, on a aussi l'effet que des sociétés montagnardes eh bien, se réurbanisent de plus en plus. et Donc, on est face à un espace montagnard qui est vraiment multi-usage. Donc, ça, dans tous les conflits, tout ce que vous pouvez connaître déjà. Et puis, on a aussi une superposition des réglementations euh, différentes, euh, faites par des administrations différentes. Donc, toujours des problèmes de communication aussi. Donc, là aussi, difficile. Euh, Peut-être aussi, je l'ai pas mis, mais il y a, ça me vient maintenant le. Le fait que cette, cette gestion des feux, des brûlages dirigés, a été confiée à des professionnels, alors qu'elle était, je pense aux pompiers notamment, alors qu'elle était quand même confiée aux, aux éleveurs, aux agriculteurs, aux éleveurs. Donc on a une, peut-être une non-transmission aussi de la pratique. On a quelque chose qui s'est perdu. Donc il a, voilà, il y a peut-être ce fossé qui peut expliquer certaines choses. Donc voilà, donc là on a trois ans de thèse avec Solène pour éclairer ce système. Ah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai quitté deux fois, pardon. Ça, ah, c'est moi, j'ai fauté. Merci. Alors, le lot 3, maintenant, donc là on est dans la, dans la, plutôt dans le pôle de l'étude de l'économie. Et là, on est sur le, la question de est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on a envie aussi de redynamiser la filière laine en Occitanie Alors, pourquoi la laine, pourquoi l'Occitanie Parce qu'elles ont une histoire commune. Hein, l'industrie textile a été très forte dans la région occitanie jusqu'au 20e siècle euh, beaucoup d'artisanat famille dit familial aussi alors là, pas facilement quantifiable bon, par contre on a des traces de, de cet artisanat là euh, puis les travaux de jean michel aussi une nouvelle hein, de, sur 30 ans de, de travail on nous informe là dessus dans les années 70 arrive effectivement la concurrence avec l'international donc les industries françaises bien vont se délocaliser pour beaucoup à l'étranger, donc on a évidemment la filière qui, qui va perdre euh, de son activité, et puis on a parallèlement aussi une évolution des modes de consommation, on ne s'intéresse plus à cette époque-là, euh, à la laine à comment on pouvait s'intéresser avant aujourd'hui on a un renouveau, on revient à la laine ouais, tout est cyclique, hein. la mode c'est cyclique, mais euh, donc ça s'est perdu à ce moment-là, les années 70, c'est le moment là je fais une parenthèse, mais euh, le pétrole, le plastique Regardez aussi, on a fait ça, hein. on, a, on a mis de côté tout ce qui était euh, bouteilles en verre, on est parti sur tout ce qui était en plastique parce que c'est plus pratique, parce qu'on peut le jeter, c'est facile, ça nous allège la vie à l'époque, et aujourd'hui on est en train de revenir justement, on n'utilise plus le plastique, on revient aux bouteilles en verre. Donc c'est tout ça est un petit peu cyclique en termes de filière. Alors l'Occitanie, on a quand même un, cheptel, un tiers du cheptel national au vin, qui est représenté en Occitanie, donc on a ce qu'on appelle une ressource potentielle, une ressource et potentielle parce qu'on va voir si euh, on part vraiment sur une, une filière ou pas. C'est considéré aussi comme un sous-produit, alors sous-produit même déchet de l'élevage au vin, parce que l'éleveur est obligé de faire tondre donc, son, son, son troupeau, ses animaux, ça, le, ça a un coût pour lui et le coût de la tonte n'est ne, pas rentabilisé par la vente de la laine, donc en fait il fait à perte. Donc c'est pour ça que beaucoup finalement d'éleveurs vont soit brûler, soit enterrer la laine et ne vont pas s'intéresser à, à, ce, à cette ressource. Alors malgré ce tableau qui est un peu sombre, on s'aperçoit quand même qu'il y a des démarches récentes, hein, notamment laine paysanne, je ne sais pas si vous connaissez, de valorisation ou revalorisation de la ressource laine sur les territoires. Ça marque quoi Ça marque y a quand même une évolution du contexte sociétal à la fois l'écologie, l'économie, peut-être la recherche du bien-être aussi, quelque chose de plus local. Donc il y a un renouveau qui ne se pas uniquement sur la filière sur beaucoup de choses. Et on peut peut-être se saisir de ce moment-là pour tenter d'aider à. Voilà. Ça, on, on va voir. Alors, ce constat très rapide ici, très, très court ici, parce qu'on peut en parler bien plus longuement, et Jean-Michel le ferait bien mieux que moi, euh, nous permettra donc de mettre en place euh, une identification des relations entre les acteurs. Donc, on n'est pas vraiment peut-être à l'état de filière, on parle plutôt de réseau laine ou de branche, voilà, pour ceux qui connaissent, en Occitanie. On va essayer de voir justement quels sont les freins à... Hein, l'établissement d'une filière mais peut-être identifier aussi les leviers hein, parce qu'il y a quand même, vu qu'il y a une redynamisation de, de, de cette ressource, c'est qu'il y a quand même des leviers importants et chercher, puisqu'on est quand même à l'échelle de l'Occitanie l'idée de, de circuit court même si ce type de filière est forcément lié, on va sortir hein, de ce on va identifier, on va sortir de l'Occitanie et euh, l'idée c'est ben, voilà, accompagner le territoire peut-être dans des projets de revalorisation alors ce travail, je ne l'ai pas mis là et je veux insister, il va s'intéresser quand même à la fois à l'industrie de la laine et à l'artisanat. Voilà. Pour essayer de voir, parce qu'aujourd'hui dans notre économie quand même, euh, même si des fois on pencherait peut-être pour redévelopper plus l'artisanat, l'industrie euh, a eu quand même un très fort euh, impact sur notre région et elle peut, elle peut aussi amener beaucoup de développement territorial. Donc on va analyser les, les deux côtés j'ai encore un peu de voix. <rire> voilà, et le, le dernier lot, donc ici je vais présenter juste deux points. Le premier c'est sur l'attachement au lieu en zone de montagne. Alors, on resserre évidemment euh, sur l'activité pastorale, bien sûr. Donc là c'est un travail qui va être piloté par euh, Léa Sébastien qui est à Géo, donc une collègue, et Corinne Eschen, que vous devez certainement connaître, hein, spécialiste du pastoralisme. Et donc, elles vont toutes les deux accompagner euh, la filière licence pro développement de projets de territoire de FOI, euh, qui est spécialisée donc, avec le parcours montagne et pastoralisme de, de l'UT de Gilles, et pour le site de FOI. L'idée ici, c'est d'identifier les types d'attachements hein, qui peuvent coexister entre les différents acteurs. Donc, vous voyez des élus, des mondes agricoles, usagers, etc. Euh, quel est le rôle du pastoralisme dans ces questions d'attachement Voir quelles sont les implications territoriales de ces attachements est-ce que c'est uniquement spatial, social, et puis appréhender finalement dans quelles conditions les attachements de lieux peuvent accompagner la transition écologique. Ça veut dire, est-ce que euh, des acteurs du territoire très attachés à leur lieu, est-ce que ça va leur permettre d'être plus impliqués dans les, les projets de développement territoriaux ou pas Question. Ouais. Donc, un terrain dans le coudran et un terrain dans les Hautes-Tyrénées. Donc, vous voyez qu'on reste dans le, dans le secteur. Et puis, euh, ici, euh, la transversalité, vraiment, alors là, c'est vers un pacte solidaire co-construit. Donc, j'en ai dit deux mots en, en intro hein, sur les terrains, notamment les Cévennes. Donc là, nous partons de quelque chose qui a été... Euh, voté en 2015, c'est-à-dire un pacte territorial, le pacte pastoral intercommunal cos ual euh, c 20 solidaire C'est un, un pacte, c'est quoi C'est la formalisation d'un outil de régulation, c'est un engagement politique, c'est-à-dire que les acteurs du territoire et les élus vont construire un cadre des orientations, des règles qui vont rédiger. Vous en avez un extrait, c'est accessible, je, je pourrais vous l'envoyer, sinon c'est accessible sur Internet. On va euh, édifier donc des règles, des orientations pour tenter de régler quelques conflits ou améliorer le quotidien. l'idée, c'était vraiment lié à l'activité pastorale. C'est ce qui a émergé euh, de ce territoire-là, de cette communauté de communes. Et l'idée était de trouver vraiment un ciment, hein, qui, ce pacte, qui fait du lien social et qui est l'expression, comme dit euh, Olivier Barrière, d'une solidarité socio-écologique. Voilà. Donc, ce travail est accompagné par Olivier. Euh, sur toute sa durée, et Noémie Cabanne, qui est l'indicatrice formidable d'ailleurs de, de ce travail depuis 2015, je crois. Alors, juste, je vous montre la diapo d'après, je reviendrai sur celle-ci pour finir. Voilà, alors je ne vais pas tout lister, bien évidemment, c'est un imbuvable, mais sinon, juste simplement pour vous montrer que l'élaboration d'un tel pacte demande des moyens. Donc, les moyens de déployer, c'est quoi On fait très vite beaucoup de diagnostics fonciers, parce que là on était sur le naturalisme des animations, hein, des euh, cellules d'animation locale, des réunions, des entretiens, donc beaucoup beaucoup de terrain, beaucoup de, de mise en, en discussion, des résultats euh, effectivement concrets, alors des résultats concrets, donc j'en citerai juste deux ici, mais par exemple, des pâturages qui étaient abandonnés eh bien, ont été réinvestis grâce à l'élaboration de ce pacte, hein, puisque le pacte s'est trouvé finalement des compromis au sein d'un territoire pour accéder à. Il y avait par exemple des problèmes de servitude, c'est-à-dire que ben voilà, vous avez, votre, votre... <coughs> plus de voix. Vous avez votre, votre bétail qui est avec vous, vous voulez le faire passer selon le parcours pastoral, sauf que ben non, vous êtes obligé de contourner parce qu'un propriétaire ne veut pas vous passer dans son champ. Donc voilà, ça aide aussi par exemple à gérer des, des problèmes de ce type beaucoup de médiation entre les éleveurs finalement et les habitants ou propriétaires fonciers et éleveurs et puis euh, l'installation aussi de jeunes de jeunes éleveurs qui ont pu avoir accès à des anciens pâturages qui étaient abandonnés. et donc on leur a, ils auront aussi facilité euh, cette accessibilité et leur installation bon et puis d'autres effectivement euh, d'autres résultats concrets en 2021 les résultats à plus long terme c'est une reconquête pastorale Effectivement, lorsqu'on règle des problèmes à l'échelle d'un territoire, eh bien on va arriver peut-être à développer l'activité pastorale. Une meilleure connaissance aussi, une meilleure implication des élus, puisque ce texte c'est du droit commun, donc les élus, il faut l'adopter, hein, les élus sont là, donc ils prennent part A, et euh, ce, voilà, ce, ce premier pacte pastoral a fait l'unanimité au moment du vote. Donc, je reviens juste, ça c'était pour vous montrer le pacte de 2015. Nous, dans le pacte aujourd'hui, pour cette partie-là, nous sommes associés au projet agro qui est piloté par Olivier Barrière, financé par la Fondation de France. Et là, nous travaillons sur deux, trois points ensemble. Le premier, c'est l'élargissement de ce premier pacte pastoral à l'agroécologie, toujours dans la communauté de communes côte égouelle Donc, euh, ça veut dire qu'on se nourrit de cette première de ce premier texte, de cette première réussite finalement, pour aller creuser, mais plus sur euh, que l'agroécologie. On fait aussi une analyse, sur le, un retour sur le premier pacte, essayer d'analyser les processus de cette co-construction. Donc là, on va s'y intéresser à partir de l'année prochaine avec ma collègue Christine Hervé, euh, qui a rejoint le Géode il y a 2-3 ans, ça passe vite, je ne sais plus. Euh, donc voilà, elle est très intéressée aussi pour ces questions. Là. la place notamment de, du chercheur, la place de la recherche dans les projets de, de développement territorial, c'est pas toujours évident de savoir où est sa place. Et puis euh, le dernier point, donc euh, les, les différents lots qu'on a vus avant, on peut se poser la question quel est le lien avec euh, cette transversalité ici. Et bien en fait ça vient de, de l'intention des territoires qui nous demandent, donc chercheur les spécialistes de telle ou telle question, spécialistes de la laine, spécialistes de l'ensauvagement, de la biodiversité, des histoires, de l'histoire du paysage, viennent de venir leur exposer ce que nous trouvons, ce que nous connaissons, pour pouvoir discuter avec eux. Voilà. Et après, à eux de se saisir finalement de ce qui les intéresse et ce qu'ils ont envie de développer. Donc voilà, Donc, ça fait partie aussi du projet. où On commence à élaborer des, des réunions avec Olivier pour discuter avec eux les acteurs du territoire sur les différents sujets. Là pour le moment, on va être un peu focalisé sur la biodiversité, le dérèglement climatique sans surprise. Voilà. Et je pense que, euh, que j'y suis donc. <rire> voilà, merci. merci. merci.